Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien Nouvelle vidéo sur une petite map aventure sur Minecraft Voilà, ça fait plaisir, je l'ai trouvé sur l'interweb Je me suis dit, eh ben pourquoi pas, pourquoi pas l'essayer Ça a été écrit, vous le voyez derrière moi, par ce bonhomme Impact MC, une map qui s'appelle Ship from Mars Mars, oh, bon bref, have a break, have a Kitcat quoi euh, Donc un mouton de l'espace, voilà une petite map aventure qu'on va découvrir ensemble N'oubliez pas le pouce bleu, j'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo voilà, petite découverte, petite détente, ça fait plaisir. Donc voilà, le, le YouTube euh, Impact MC, on a des règles à respecter. Si tu enregistres, euh, sois sûr de donner les crédits. Bon, je pense que j'ai dit ton blaze assez de fois, frérot. Euh, restez en mode aventure. Ne prenez pas l'armor stand. Pourquoi Tu fais quoi si je... Alors, petite question. Ouais. Tu vas faire quoi Voilà, petite question de toi à moi. Tu vas faire quoi Voilà, tu vas rien faire. Donc, du coup, je peux le faire. Euh, ensuite... Euh, pas de multijoueur Bon je suis pas tout seul dans ma tête donc ça va Ne pas quitter les chemins euh, voilà bon on va Ça va le faire Paramètres Optifine autorisé machin Render distance 10 minimum c'est bon Faut être en difficulté easy je suis en normal c'est bon Adventure Eve euh, enable particule All. Bon tout est bon les gars on peut commencer C'est parti Et on est dans un petit village Ça faisait un long moment Il est temps de rentrer à la maison voilà je suis bilingue n'oubliez hein, pas les amis euh, Je suis là pour vous traduire et vous accompagner Finalement voilà Alors quelle est ma maison je ne sais pas Mais je vais me permettre de rentrer chez les gens Ah je peux pas d'accord ok donc ça va ça me rassure Parce que si on pouvait rentrer chez tout le monde euh, Voilà c'est pas non plus la foire à la saucisse Il faut pas exagérer des bonnes choses Ah ça, ça m'avait manqué Quand même de faire un peu de minecraft comme ça là. Très bien je ne peux pas aller dans les bois Ceci n'est pas ma maison non plus Oui j'ai un petit peu perdu aussi euh, La tête hein, je sais plus où j'habite donc il faut que j'essaie un petit peu toutes les maisons finalement Je pense que j'habite là Pas du tout, évidemment ça va être la maison euh, du fond hein. euh, Voilà, ça c'était euh, d'une évidence euh, totale Bienvenue chez WAM Bonjour à moi-même Je vais euh, monter les escaliers Et faire quelque chose, je ne sais pas ce que ça veut dire Je ne vais pas faire genre Mais je vais monter les escaliers Et je vais dormir, voilà c'est la traduction Hein Qu'est-ce qui se passe dans le... Quelque chose vient de tomber du ciel, dites-moi Je devrais aller voir ce que c'était Objectif Il faut aller dans le tunnel là-bas et aller voir ce qu'il se passe. Oui mais moi je suis fatigué, je voulais dormir en fait. Ça n'a pas de sens Bon, bah, c'est pas grave. Je suis la commère du village. Voilà, euh, vous pouvez m'appeler Martine finalement. On va aller voir. Ouais, vous y avez entendu, messieurs, dames C'était quoi ce bruit Oh ça c'est encore une fusillade Bah du coup je vais retourner dans le tunnel, d'accord Ok, donc je reviens sur mes pas finalement. Oh là là. Ok, je viens de traverser le tunnel. Hello Tout le monde va bien Y'a personne, hein. C'est absolument tout seul. Oh Ah oui Ah oui, il euh, y a une météorite qui, qui est tombée, quoi. J'ai envie de dire à vendre, ah une maison à vendre je peux pas aller visiter, bon d'accord on est là pour vérifier ce qui s'est passé il faudrait peut-être appeler les pompiers oh bonjour euh, désolé pour euh, la route c'est quoi comme planète <rire> ok donc le mouton nous parle, Georges est-ce que t'es euh, un mouton qui parle ouais est-ce que vous pouvez répondre à ma question bah, écoute frérot euh... bah, désolé d'accord très bien <rire> bah t'es sur la terre T'es sur la Terre et toi t'es incroyable toi. Euh, je me suis trompé de chemin, très bien. Ah, c'est des choses qui arrivent. Bon ben bah, ma foi, George. Tu veux que je t'aide euh, Bonjour, je m'appelle George et je viens de Mars. Euh, voilà euh, ce qui se passe. Donc euh, j'essaie d'aller sur Jupiter pour rencontrer mes amis, mais j'imagine que je me suis trompé de chemin. Voilà, est-ce que vous pouvez m'aider en tout cas euh, pour me rendre sur Jupiter Bah tu veux peut-être pas visiter la Terre parce que mine de rien euh, la Terre c'est quand même plus sympa que Jupiter. Si je puis me permettre. D'autant plus que Jupiter, c'est une planète gazeuse, frérot. T'es un petit peu con, quoi. Euh, bah, il a pas de soucis. Hein. Jupiter, I guess I can help. Da, bah, je vais essayer de t'aider. Euh, avec un. Bah, j'ai pas de rocket ship. Hein, voilà, je n'ai pas de fusée finalement. Voilà, je ne suis pas non plus. Euh... Euh, comment il s'appelle Elon Musk. Voilà, J'ai pas Elon Musk. Euh, très bien. Bah, moi, bah, je me suis fait un pote en tout cas. Hein, Puisqu'il y a personne dans ce village. Euh, J'ai vu ça sur les news, apparemment, il euh, y a quelqu'un qui travaille dans un laboratoire euh, de l'espace. D'accord, ok. Mais il va me prendre pour un taré, là, à parler avec un, un mouton, frérot. Euh, ok, bah, du coup, c'est la porte là. Et alors, évidemment, la porte est fermée, donc évidemment, il y a une trappe de ventilation, évidemment. Hein On se fout vraiment de notre gueule, des fois. J'ai l'impression qu'on se... On me tient par le zizi n'empêche hein, pour le moment là au niveau du scénario c'est quand même assez euh, très bien alors je peux aller là non je peux pas aller là du coup oui c'est exactement ça on me tient par le zizi je peux pas aller là ok très bien bon ça va je risque pas de faire d'erreur pour le moment c'est sympa hein là je peux descendre les, les échelles j'imagine je vais quand même vérifier parce qu'à tous les coups ça va être pas possible ah c'est possible et du coup je ne peux plus voilà je peux plus continuer c'est génial et eh ben c'est pas grave Ok on est arrivé Maintenant euh... Ah voilà il elle s'est téléportée très bien georges Très bizarre Tu veux pas te téléporter euh, sur Jupiter finalement Ce serait quand même un petit peu plus simple euh, Cette fusée a besoin de 12 chair Euh Ok donc je trouve 12 charbons de bois Je trouve que tu en sais beaucoup pour quelqu'un qui ne sait pas Où tu es hein. J'ai envie de dire un mouton qui tombe de l'espace pour aller sur Jupiter Ce qui n'a déjà pas de sens elle connaît pas la terre, mais elle sait absolument comment tout fonctionne. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de ma gueule Alors En plus, 12 charcoal, il y en a 18. Ah non. Ah oui, non, des charcoal, il y en a que 2. Et je prends tout ce qu'il faut, frérot. Euh, et bien, voilà, regarde, petit indice. On avait quelques charcoal cachés. Là, il euh, y a un coffre. Voilà. Eh, je connais Minecraft, hein. Je connais Minecraft, hein. Je dis pas ça, il faut, il faut que je me remette dans le bain de Minecraft Donc je, je m'en sors plutôt pas mal hein, C'est pas, pas comme si j'allais faire une nouvelle aventure très bientôt Alors, euh, je n'ai rien dit en tout cas Je n'ai rien dit J'ai 11 charcoils, il m'en manque évidemment plus qu'une Et ça va être la plus complexe à trouver Ben, bah, non, regarde, elle va être dans un dispenser On parie Elle va être dans un truc comme ça Voilà, absolument pas Là-dedans, tout simplement Très bien euh, Bah je vais me faire foutre tout simplement euh... Require 12 coil. Donc il faut que je mette les 12 coil là-dedans. Mais je... J'ai je... encore rêvé d'elle. Alors attendez. On rigole, on rigole. On voit pas le fond de la casserole. Parce que... Parce que là on est un peu dans la merde. Je regarde s'il y a pas, vous voyez, un petit truc caché par-ci, par-là. Peut pas... Si on peut ouvrir ça, mais il y a rien dedans. Je vais marcher sur les plaques, hein, tout simplement. Je pense que c'est une... Euh... Une très bonne idée. Voilà, marchons sur les plaques. Je suis un génie. Je suis un génie, ça ouvre quelque chose, ça. Je fais des clics droits, hein, si jamais... Ah. Et ben voilà, frérot. Je sais pas si j'avais le droit de casser le truc, mais sinon, j'aurais pas pu. Donc voilà 12 charcoal, ça c'est fait Bam je mets tout dedans La fusée d'école Et c'est la fin de l'aventure déjà c'est euh, Ok on va tester Alrighty, Ok il se téléporte à l'intérieur Direct Launch J'imagine que je dois appuyer Error Ah oh, mince il manque quelque chose Main core is installated Enfin il n'y a pas de main core Je ne sais pas ce que c'est que le Main core mais je dois le trouver derrière Ces grosses portes ah, oh, premier individu qu'on croise Bonjour Vous êtes pas choqué de me voir ici Parce que j'ai rien à foutre là, normalement, salut Grace D'accord Tu m'excuses, hein, je passe derrière Hé hey, tu ne peux pas aller là Désolé, je suis rapide, hein. Tu de toute façon tu vas rien faire Je te vole tes livres, voilà je te le dis Je te vole tout frérot parce que tu m'as pas respecté Ah, très bien Hop, il n'y a absolument rien, très bien ouais, Je te rends tes livres du coup, voilà J'étais un peu foutu le bordel, bon après c'était surtout du 59 degrés Frérot c'est de la merde, je te le dis c'est de la merde Voilà, euh, ensuite là on a un coffre Absolument pas caché avec le main core Que l'on cherche désespérément J'ai envie de dire, bon bah ça c'est fait, on a trouvé ce qu'on voulait Salut Greg On va à la guillotine Pour ceux qui ont la ref, bon bah voilà Du coup j'ai le... le main core J'imagine que je dois le mettre Et eh bien là dedans tout simplement Launch, c'est parti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, launch Oui D'accord, il part comme ça, bah au revoir hein Bye bye Ah ok, le, le timing est un petit peu long. 2, 1, launch Ouah, la fusée décolle Incroyable Wow C'était une rude bite Très bien Wow Énorme Et je suis dans mon lit oh. Ok Non Ne me dis pas que c'était un rêve Wow Qu'est-ce qu'il y a de bizarre avec ce mur oh Ah oui d'accord Eh bien c'est une porte cachée Merci pour ton aide George C'était pas totalement un dream, c'était pas totalement un rêve Ah voilà Ah bah alors quand je disais petite map aventure je m'attendais vraiment à bah pas à ça. Oh mais c'est génial C'est la première map aventure que j'arrive à terminer. Non je rigole c'est pas vrai en plus. Eh c'était sympa mine de rien Et bah voilà George vers l'infini et l'au-delà comme dirait euh, George du coup. Eh bah j'espère que vous avez kiffé et vraiment petite map à l'ancienne Bien sympa. Bon, euh, ça va deux minutes quand même euh, la connerie là. Et bah bien sympa. J'espère que vous avez kiffé. La map est en description. Bon forcément bah du coup vous avez tout vu. Vous avez tout vu. C'était très très très rapide. Euh, la fusée. Bah oui, la fusée n'est plus là. La fusée a décollé. C'est incroyable. Bien sympa. J'ai bien kiffé. Voilà, ça change de d'habitude. Ça fait plaisir. Bravo à l'auteur. Un grand GG. Si ça vous intéresse, peut-être vous avez peut-être fait une map aventure, une petite map comme ça que vous voulez que j'essaye, ou que vous connaissez quelque chose de bien sympa, n'hésitez pas à me proposer en commentaire, pourquoi pas. J'ai envie de dire que là, ça me fait plaisir. Voilà, ça à l'ancienne. Voilà, je vous fais plein de bisous, les amis. C'était M.Colo. Ciao, tout le monde.